La Pépinière, c'est un grand parcours de formation diversifié qui commence par du MOOC euh, formation en ligne, euh, qui continue par des conférences du mentorat et puis qui se termine avec des immersions dans les oasis existantes. Il y a vraiment plein de volets différents dans, dans ce parcours, aussi bien des volets théoriques à distance, des volets présentiels, relationnels, euh, des fêtes, euh, des découvertes. Euh, des rencontres de gens différents, des rencontres de lieux existants. Donc il y en a vraiment à la fois pour tous les goûts, et il y a une grande mixité en tout cas dans le, dans le parcours et dans les modalités. En tout cas, globalement, ça crée une diversité et un enrichissement euh, euh, vraiment qui apporte de la valeur pour créer son oasis. On croit qu'on a besoin d'éléments juridiques, fonciers, euh, financiers pour bien faire son projet. Et en fait, le plus grand accompagnement est... D'où peuvent venir les, les plus grandes difficultés, c'est sur le facteur humain. Et donc que ce soit au début, en cours pour fluidifier, réguler les tensions dans le collectif, et même dans la fin des projets pour, ou, ou quand les gens quittent euh, les projets pour, euh, pour rendre les relations les plus saines possibles.